Salut et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à modéliser cette citrouille. Alors le but c'est pas de se faire peur, hein. on a plus peur en regardant les infos en ce moment qu'en modélisant cette citrouille mais c'est plutôt d'apprendre à faire des choses qui ne soient pas angulaires, carrées, comme ce que SketchUp nous fait euh, tout le temps, enfin ce qu'il fait très facilement. Parfois on ne sait pas comment faire pour faire une forme plus organique, et on va voir que même sans extension je ne vais, vais pas utiliser d'extension, bah, même sans extension, on peut faire des choses qui sont beaucoup plus arrondies, beaucoup plus euh, organiques. C'est pas si compliqué, ça va même aller assez vite. Donc Je vous montre ça tout de suite sur mon écran. Alors c'est parti, on commence. Je vais garder euh, le personnage ici pour avoir une idée de l'échelle de ce que je fais. Et je vais commencer par faire un premier cercle, puis un deuxième dans un autre axe. Je vais sélectionner un des deux cercles, attention, avec l'outil sélection, voilà. Je vais prendre l'outil suivez-moi et cliquer sur la deuxième sphère. Ce qui fait que j'obtiens enfin le deuxième cercle, ce que j'obtiens une sphère. Donc Je peux supprimer le premier cercle. Cette sphère, pour, la rendre, pour, pour voir les, les, ces, ces, ces traits de construction, ces segments de construction, je vais double-cliquer dessus jusqu'à ce que je les vois justement comme ça apparaître. Je vais faire un clic droit et je vais choisir Adoucir les arêtes. Ça m'ouvre donc hop, cette petite fenêtre ici sur le côté et je vais passer le curseur au minimum ici. Ce qui fait que elle n'est plus du tout adouci mais elle est vraiment angulaire et on voit euh, ces petits axes de construction qui vont bien me servir alors je vais passer tout de suite en caméra projection parallèle et avec l'outil vue qui est là hein, vous avez accessible clic droit euh, tac, tac tac tac tac vue voilà je vais passer en vue de dessus alors attention on ne pivote pas hein, on reste vraiment en vue de dessus et il faut que mes axes ici soient dans l'alignement de l'axe rouge et l'axe vert. Donc en gros, je sélectionne la sphère tout entière. Je viens prendre l'outil rotation. J'appuie euh, sur la flèche du haut pour contraindre les rotations sur l'axe bleu. Je prends comme ça et je viens la caler dans l'axe. Une fois que c'est fait, je viens faire une petite sélection fine ici. Et en pressant CTRL, une deuxième ici. Je fais Mise à l'échelle. Et là, en maintenant la touche contrôle, hop, je réduis un petit peu. Si je maintiens pas contrôle, le, je vais pas maîtriser aussi bien la mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, je peux revenir sélectionner toute ma sphère. Encore une fois, l'outil rotation, flèche du haut pour contraindre sur l'axe bleu, je me mets bien au centre et je vais faire pivoter de 45. Alors je tape 45 et je fais entrer de 45 degrés. Outil sélection, et je refais exactement la même manip que tout à l'heure. Alors attention, il faut être plus précis que ce que je fais là. Contrôle appuyé pour faire une sélection multiple. Mise à l'échelle, je presse Contrôle et je réduis comme ça. Ok. Moi bon, déjà, j'ai ma forme de base. Alors, ce que je peux faire, c'est déjà aller chercher le point qui est là et le remonter un peu parce qu'une citrouille n'est pas censée avoir cet endroit-là si enfoncé. Donc, je clique une première fois, je fais flèche du haut et je remonte à peu près comme je pense que ça doit être. Un truc un peu comme ça. Voilà. Et puis, je peux faire pareil en dessous ressortir ce point là avec l'outil bouger voilà maintenant elle est beaucoup trop ronde donc je vais sélectionner toute la citrouille mise à l'échelle encore et je vais l'écraser je fais ça à l'œil hein. un truc dans le genre là peut-être un poil moins enfin, à vous de voir pour l'instant encore un peu un oignon je vais le mettre en vue de face et on va supprimer des parties alors je vais supprimer là là et ici ça va être la bouche hop un truc comme ça ah, j'ai oublié celui-là les petites arêtes qui sont, qui sont restées. Et ce que je voudrais faire, c'est lui donner un air juste un petit peu plus méchant. Donc, je vais tracer comme ça avec l'outil crayon. Euh, des, des, des, des petits triangles en, en bout des yeux. Juste pour lui faire des yeux un peu plus pointus. Quoi. Je ferai pareil pour les dents juste après. Donc, je passerai sans doute en accéléré pour gagner un petit peu de temps. Mais en gros, là, si je reviens en vue de face. Donc, la vue de face est ici. Ma citrouille est là. Maintenant, je vais prendre l'outil bouger, puis je vais bouger quelques points pour lui faire un regard un petit peu plus <rire> inquiétant. Voilà, donc là, je vous passe en accéléré, je vais faire juste des petites dents avec le petit, le petit crayon, le petit ligne ici, puis je vous reprends juste après. ok voilà donc là j'ai quasiment terminé en fait maintenant, hein, il va falloir juste mettre une petite texture et arrondir un petit peu les angles pour que ce soit moins angulaire du coup mais ça ça va être super facile à faire donc la première des choses on va lui mettre donc une texture alors là je suis allé sur google et je suis allé chercher une texture de citrouille et j'ai obtenu ça une espèce de, de, de pot de citrouille, alors il y aura peut-être mieux, je pris vraiment les le, premières qui venaient, et je vais simplement venir dans, donc dans Matière ici, et puis créer une nouvelle matière, et puis plus taper le nom de la matière, alors je vais l'appeler Citrouille tout simplement, et dans Utiliser l'image de la texture, je vais cliquer, ce qui va m'ouvrir ce, ce champ de recherche, et la texture est ici, ouvrir, ok, j'ai plus qu'à sélectionner tout, je peux tout de suite en faire un groupe d'ailleurs, et appliquer ma texture sur le groupe, ce qui me donne ça. Alors on voit que la texture plein 5 est mal répartie, parce qu'elle essaie de se mettre sur chaque facette, mais les facettes sont pas orientées pareil. On va pouvoir corriger ça. Euh, donc on va, va d'ailleurs le faire tout de suite. On a la chance, on utilise VRE. Donc si on, vous avez V-Ray, vous avez cet outil là, c'est la barre qui s'appelle V-Ray Utility. Donc c'est celle-ci qu'on n'utilise pas souvent. Et en fait, avec ce picto-là, ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, on va pouvoir répartir une texture sur un groupe de manière différente. Et En gros, celui qui reste, c'est la, la spherical projection, puisque la citrouille est plutôt de sphérique que cubique. Donc je vais faire ça. Et on voit que tout de suite, la texture s'est beaucoup mieux répartie. Euh, je vais venir dans l'édition, la mise à l'échelle. Alors sur Mac, c'est un petit peu différent, ce ne sera pas au même endroit. Sur Windows, c'est ici. On va régler la taille de la texture. Donc elle est à 0,1 m Ça veut dire que l'ensemble de cette texture là serait répartit sur 10 cm. Je vais plutôt mettre qu'elle se répartit sur 1 mètre. Et ça a l'air d'être un peu mieux, peut-être pas autant. Peut-être 70 cm. il enfin, faut vraiment tâtonner en fonction de la taille de votre citrouille. Il n'y a pas de règle, il faut vraiment le faire au pif. Enfin faut le tester. C'est-à-dire un truc comme ça. Et maintenant ce qu'il me reste à faire c'est rentrer dans le groupe, sélectionner absolument tout. Et de revenir sur le lissage des arêtes euh, euh, sur le, le pour le fait d'adoucir les arêtes et on va bouger légèrement le curseur jusqu'à ce que alors pas à fond mais jusqu'à ce que quelque chose soit voilà que je sois satisfait voilà quelque chose comme ça ça m'a l'air pas mal là. ok donc ce qu'on a oublié enfin ce que j'ai oublié c'est de faire ici l'espèce de petite queue au-dessus donc avec une ligne je vais juste tracer un truc un peu comme ça alors ligne hop, quelque chose d'un peu comme ça ok c'est pas mal je vais faire un cercle en maintenant sur l'axe bleu tac je vais arrondir cette petite ligne avec l'outil arc de points voilà maintenant je la sélectionne cette ligne je viens sur suivez moi et je vais cliquer sur le cercle il arrive ici je le réoriente j'inverse les faces et puis là, euh, bah c'est pareil, je vais regarder comment il est fait en enlevant la douce, le, le, le, le, les, le lissage des arêtes Et je vais commencer à réduire en maintenant contrôle, comme ça Je vais sélectionner des parties, alors ça n'a pas besoin d'être régulier Donc vous pouvez faire ça vraiment voilà, comme ça, pas très proprement C'est censé, censé être végétal, donc c'est pas non plus hyper régulier Faites un truc comme ça Okay. Je remets les arêtes comme il faut, à peu près comme ça, et là je vais lui appliquer une texture. Je pense qu'il est déjà dans SketchUp qui est dans aménagement paysager. Il y a des espèces d'écorce d'arbres. Voilà, ça, j'en fais un groupe et je lui mets une projection ici, une façon de répartir la texture comme ça, ou comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Sans doute le rentrer un petit peu dedans pour que ça paraisse plus intégré à la citrouille. Voilà. Et j'ai terminé. Alors, euh, maintenant il va falloir faire, euh, peut-être lui donner un petit peu d'épaisseur. Alors, si vous avez le, le plugin qui s'appelle celui-là, Fredo Join Push pull vous pouvez notamment sélectionner toute l'arrête. Alors, c'est gratuit ce truc-là, pour le trouver n'importe où. Join Push pull ça permet de faire pousser tirer d'une surface qui est pas du tout droite. Donc, démonstration, je fais ça sur la, je peux donner une épaisseur en fait à la citrouille. Je vais lui donner plutôt une épaisseur à l'intérieur, comme ça, légèrement tac rentrer. et on voit que maintenant j'ai une épaisseur là si tu il y a bien une épaisseur donc ce que je vais faire je vais en faire une petite mise en scène un petit rendu puis je vous montre ça tout de suite je vous explique comment je fait alors voici la mise en scène que j'ai préparée avec un terrain que j'ai texturé avec photopie le terrain je l'ai fait avec l'outil bac à sable dont je parle dans d'autres tutos la végétation elle est générée par scatter qui est ce plugin ici qui est payant il y a une version gratuite de, de démo que je vous mets dans, dans, dans la description comme d'habitude, et qui permet de faire vraiment de la végétation et des rochers et plein de choses super réalistes. J'ai mis des lumières à l'intérieur des citrouilles, je les ai d'ailleurs, j'en ai fait deux, hein, j'en ai fait une copie, j'ai légèrement rétréci, légèrement tourné. Et, euh, et, et, et voilà, donc si je lance un rendu qui va peut-être être un petit peu long, on peut toujours le tester. Ben on va voir que ça commence à ressembler à quelque chose, donc j'ai mis un HDRI aussi en fond un HDRI dont j'ai baissé la luminosité pour qu'on ait l'impression que c'est la nuit en fait que ça se passe j'ai mis un HDRI de nuit d'ailleurs, mais j'ai un peu baissé sa luminosité et euh, j'ai mis une petite mardeau devant, des herbes, enfin tout un tas de petites rues voilà pour faire une scène un petit peu plus inquiétante des lumières ici j'ai une sphère verte, une sphère, une sphère light qui éclaire en vert, une sphère light qui éclaire en orange ce qui fait qu'il y a des reflets comme ça bizarre même dans l'eau et si je m'approche voilà, donc j'ai préparé des points de vue voilà celui-là peut-être un peu trop proche celui là voilà Là, on voit les lumières de, du, de, de, lumière de la ville un peu derrière et puis les petites herbes etc. donc voilà un rendu qui, qui est finalement sympa j'ai travaillé la matière aussi des citrouilles pour qu'il y ait un petit peu de bump et du reflet dessus Vous voyez j'ai mis une normal map un petit bump en fait de, de qui, qui crée des reliefs comme il peut y avoir sur les, les pots de, de citrouilles et voilà donc cet exercice là, ce petit tuto, évidemment on ne va pas modéliser des citrouilles d'Halloween tous les jours mais vous pouvez l'utiliser pour faire tout un tas d'objets euh, qui ne sont pas des objets euh, manufacturés mais, mais des objets plutôt organiques, la végétation, des cailloux, les, euh, des, des choses même liées à l'architecture s'il si, si y a des éléments naturels dedans, des rochers etc. On peut modéliser plein de trucs avec des techniques comme ça. Donc J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager les vidéos, à me poser des questions, à m'envoyer directement dans les commentaires vos suggestions pour d'autres idées de tutos par exemple. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tuto, sans doute la semaine prochaine. Ciao